Bonjour le peuple, comment qu'il va Aujourd'hui, en tant que papa poule, j'ai décidé de vous parler de la grossesse. Papa poule Alors là, vous allez me dire... Ouais, Amzouli, t'es un mec, tu te fous de notre gueule, qui connaît rien. Chose à laquelle je répondrais... Un bébé étant dans la majorité des cas une aventure à deux, quelque part ferme ta... Euh... Ouvre ton esprit. Mes réactions durant la période de grossesse étaient assez variées. Les premières semaines, sachant que le risque de fausse couche était assez élevé, je gardais pas mal de recul. Tant que je n'avais pas la garantie que notre bébé n'était pas bien accroché dans maman, et qu'il ne se développait pas correctement, j'adoptais un comportement plutôt à l'opposé de celui de ma femme. C'était plutôt du genre... Oh, mon bébé mmh. Mm -hmm. Oh, t'as vu la Nintendo le Switch mm -hmm. Alors, je sais, vous allez me dire. Euh, ouais, Amzouli, t'as pas honte, c'est indigne d'apparent. Ok. Mais en même temps, il ressemble plus à la souris Cortex, hein, ce petit être. Et je suis pas prêt de m'attendrir devant un rongeur, crois-moi. Alors qu'avec une console, là, t'as de l'interaction, là t'as du fun immédiatement. Mais à partir de 3 mois de grossesse, les choses changent. Savoir que le risque de fausse couche baisse fortement à cette période-là a fait que j'étais bien plus disposé à voir ce foetus comme notre futur bébé. Euh, bon, je continue à pas m'attendrir devant les vêtements et les chaussures pour bébé, hein. c'est clairement pas mon truc. Par contre, voir mon petit bébé sur les photos d'échographie avec sa petite frimousse-là. <coughs> D'ailleurs, en bonne épouse attentionnée, je m'attendais à ce que ma femme partage avec moi les conséquences de ces changements hormonaux, comme les nausées, les envies étranges et soudaines dans son alimentation. Mon chéri, tu me fais une tartine spaghetti chantilly. Les changements d'humeur. Mon chéri, à moi. À voir. Et... Je suis enceinte, c'est les hormones. Hmm. Des trucs de femme enceinte, quoi. Et j'ai été étonnée de voir qu'elle n'avait rien de tout ça. Elle a vomi une seule fois durant cette période-là. Et c'est juste après avoir quitté ma famille qu'on était parti voir. Ça veut dire quoi ça ma chérie <coughs> Revenons à nos moutons. A partir de ce moment, donc, j'étais très attentif. Il faut savoir que nous avions beaucoup discuté sur le déroulement de la grossesse et sur l'hygiène de vie qu'elle devrait avoir, c'est-à-dire... Un bon sommeil, activité physique modérée, pas de charges lourde, moins de stress et plus de détente et de plaisir. Bah oui, il faut bien combler l'absence d'éléments stressants par autre chose. Concernant l'alimentation, la grossesse est une période durant laquelle l'alimentation de votre chérie va évoluer. Et oui, l'alimentation n'est pas la même. En gros, elle mange plus et plus souvent. Si, si, si possible le problème pour moi vient du discours de spécialistes d'il y a plusieurs années qui sont à mon sens mal interprétés. Vous savez, celui qui consiste à dire que tout ce que la femme enceinte ingère c'est la demande de bébé qui a besoin de nutriments pour se développer et qu'il ne faut pas aller contre ça. Ça servait notamment à déculpabiliser les femmes quant à leur prise de poids, et là-dessus, c'est une bonne chose. Le problème dans ce discours, c'est l'absence de limite quant à la quantité ingérée. Les points d'attention ne doivent pas se résumer à l'absence d'alcool, à l'absence de consommation de certains produits de la mer, et à l'absence de viande. Il y a aussi le volume. Imaginez juste un instant. Mon chéri, je vais aller chercher le pain, et ça me fera marcher. Ok, ouais, ça marche. Je suis rentré Je ne voulais pas qu'avec un tel discours, on se retrouve avec un bébé en surpoids. Heureusement, comme je l'ai dit précédemment, nous échangeons beaucoup avec ma femme sur la construction de notre couple, sur les préférences de chacun, et elle a des arguments pertinents par moments. Oh. Argument de poids celui-là Ceci a permis une compréhension de mon point de vue de sa part, que mes mises en garde n'étaient pas un rejet de sa prise de poids, somme toute normale. Sa compréhension se trouve à peu près par là. Mais là où nous les hommes devons être bons durant toute la grossesse et où je me suis particulièrement appliqué, c'est sur les petites attentions. Ah, ça a été la préparation de petits plats, des petits massages, du délestage, de petites tâches... Et c'est d'autant plus facile dans le couple quand à ce niveau-là, il y avait déjà un équilibre avant la grossesse. En résumé, faire en sorte qu'elle se sente bien durant la grossesse et après l'accouchement. En plus, des études indiquent qu'un stress de la maman durant la grossesse et après l'accouchement a un impact sur bébé. Alors par contre, attention aux abus, du genre... Mon chéri, tu pourras faire une salade de fruits Mon chéri, tu peux me chercher un couteau mon chéri, j'ai fini de manger, tu peux débarrasser Tu peux commander une pizza Le téléphone, il est trop loin. Mon chéri Mon chéri Franchement, là, tu es en droit de te venger après l'accouchement. Mais bon, avec suffisamment d'attention envers votre moitié et à condition qu'elle vous le rende à sa manière, la grossesse est une expérience magnifique. Finalement, chaque parent vit les différents moments de la grossesse à sa manière. Ne vous forcez pas à ressentir des choses et ne culpabilisez pas parce que vous n'êtes pas en pleine béatitude devant une photo d'échographie, devant des vêtements de bébé ou devant des vidéos de bébé. Le plus important, c'est de faire les choses qui vont vous préparer à la parentalité pour le jour de l'accouchement, de rendre ce moment le plus agréable possible et de vous préparer à accompagner votre enfant dans son développement tout en n'oubliant pas d'entretenir votre couple. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas pour me donner vos impressions, vos suggestions. Et me parler de vos expériences de grossesse. Un petit pouce bleu pour me soutenir si la vidéo vous a plu. Et abonnez-vous pour être informé des nouvelles vidéos qui sortent. Sur ce, hasta la pitchoum, baby. Abonnez-vous. Sinon je viens chez vous dire à vos femmes de vous faire chercher des fraises en pleine nuit. Abonnez-vous. Vous entendez ça C'est la porte.